Bonjour, c'est sympa de passer me voir. Je m'appelle Novice, je suis chercheur Pokémon. Et si vous avez un peu de temps, j'aimerais vous raconter mon histoire. Pour moi, tout a commencé le jour où j'ai rencontré un dieu. Mmh. Oula Oh. Qu'est-ce que c'est que ça encore là. Ah d'accord Merci du cadeau Arceus c'est le nom que vous les êtres humains m'avez donné Novice par à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Réveille-toi Allons, réveille-toi Please Oh, salut Est-ce que tu es en vie Oui, je suis en vie, t'en fais pas. Je me suis réveillé sur une plage que je ne connaissais pas. C'est alors que je fis la connaissance du professeur Lavande. D'après lui, j'étais littéralement tombé du ciel. Les trois Pokémon dont il avait la garde se sont alors échappés pour aller à ma rencontre. Et c'est ainsi que j'ai été trouvé. D'ailleurs, en parlant de fugue... Oh, quelle guigne Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît Please <rire> Attendez Attendez mi Qu'est-ce que c'est que ça Oh Mon smartphone Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smartheus est investi d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Vaste Le programme. Bon, euh, par où il faut que j'aille, moi euh... Ah, il est là-bas. Oh misère, rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer... peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Oh mignon. Brindy Celui qui est là-bas, c'est Erisandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Crissandre Il pète le feu, c'est le cas de le dire. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Stimus! J'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Vous recevez ah, 50 Pokéballs direct Une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Oh mais, sorry, vraiment désolé, ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants Eh bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais, et quand on la lance vers un Pokémon, eh bien, fig bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois Pokémon, s'il te plaît Pour réussir ta capture, il faut viser le pokémon puis lancer la pokéball. Facile, non Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Alors... Hum -hum. Viens voir si tu n'as plus de pokéball, d'accord. Euh, attends, voir... Parce que Moustillon, je le vois. Ah, Brandibou il est tout là-bas. Bah écoute, puisqu'il descend, est juste là. Oh, fantastique, amazing Tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que deux Pokémon à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Ah. Toi, Moustillon Tac. Et de deux. Bravo, novice Je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il ne reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. Il est là-bas au fond, je vais la voir dans le dos. Ah oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups, essayez encore De mon point de vue, la capture des trois Pokémon n'avait rien eu d'exceptionnel. Pourtant, à écouter le prof, je venais de réaliser un exploit. Il me demanda si je pouvais l'aider à réaliser son rêve, créer un Pokédex. Il s'agit d'une encyclopédie qui rassemble tout ce que l'on sait sur les Pokémon. Comme j'ignorais où j'étais et que le prof semblait vouloir m'aider, je décidais d'accepter. Et puis, je m'étais toujours demandé comment étaient créés les Pokédex. C'était l'occasion de le découvrir.